Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter le bilan de cette dernière semaine du MOOC Programmation iOS, partie 1. Nous allons suivre le plan habituel, c'est à dire vue du MOOC, ce qui a été discuté sur les forums, application de la semaine et une petite conclusion. Commençons donc par la vie du book. Alors euh, si on fait le point au 2 mai 2017, c'était en fait là où j'ai les dernières statistiques, et eh bien euh, nous avons euh, 1437 inscrits. Alors à comparer avec euh, le MOOC de 2015 où nous étions 3300. Il y a sans doute un effet EDX, c'est-à-dire qu'en fait on a gagné pas mal d'inscrits dans certains pays, on en parlera, par exemple on a dix fois plus quasiment aux états unis mais c'est à dire qu'on passe de, euh, dirons, une dizaine à presque une centaine, euh, tandis qu'on euh, divise par quatre le nombre d'inscrits en France, c'est-à-dire qu'on passe d'environ 2000, un peu plus de 2000 à à peu près 500. Donc vous voyez ce que l'on perd d'un côté, hélas, on ne le gagne pas totalement euh, de l'autre. Donc ça c'est un problème de, de positionnement, c'est intéressant à noter. Alors sur les questionnaires début de MOOC, eh bien euh, il y en a 232 qui ont été remplis, c'est-à-dire une portion intéressante, 16,14 des participants enregistrés. Il faut savoir qu'en 2015, on avait à peu près 40 des participants qui avaient rempli le questionnaire. Mais bon, par contre, sur les questions de fin de Fanbook, quand on a fait le ramassage, il y en avait 37, c'est-à-dire 2,57 des participants enregistrés. On en avait à peu près 6 qui avaient rempli ce questionnaire de fin de Fanbook. Donc, c'est important pour nous. Là, on est dans un niveau où on aura du mal à dégager des tendances parce que, en général, sur ce nombre là, on a trop de variabilité pour pouvoir avoir une analyse entre guillemets statistique de la chose. Donc, si vous avez un petit peu de temps, si vous avez aimé ce MOOC, n'hésitez pas à le remplir. Le questionnaire reste en ligne. Nous vous en remercions et encore une fois, on vous assure, il n'y a pas de données nominatives et il n'y aura d'exploitation que pour essayer de comprendre ce qui ne va pas dans ce MOOC pour essayer justement de l'améliorer pour une fois ultérieure. La pyramide des âges, alors il y a des gens qui se sont inscrits depuis la dernière fois que j'ai fait ça, donc c'était le bilan de la semaine 3, donc ça fait plusieurs semaines, et en fait ben, voilà ce qu'on obtient, donc c'est intéressant qu'on voit qu'un peu partout il y a une augmentation, mais que l'augmentation elle est, c'est pas étonnant, plus importante dans cette portion d'âge-ci, qui correspond probablement à un cœur de cible qui est très très intéressé par ce sujet. Alors, d'où venez-vous Donc, si on ramasse maintenant les informations, donc il y a 114 pays qui sont représentés, dont 43 avec 5 inscrits et plus. Évidemment, une grande majorité, hein, mais ça fait un, un, un tiers seulement, proviennent de France. Là aussi, sur FUN, on était à plutôt deux tiers intéressant. Et puis, ce qui est intéressant ici, bon, j'enlève un known, on a là une alternance de zones plutôt francophones ou plutôt non francophones. Alors, bien évidemment, l'Inde, avec presque un milliard d'habitants, ça veut dire qu'on va peut-être trouver les 55 plus facilement, mais ça veut dire que ils sont accessibles euh, et puis la Tunisie il y en a 48 mais évidemment ce n'est pas tout à fait la même population etc, etc. Mais donc c'est intéressant qu'on ait cette alternance ici de pays francophones et non francophones et puis après on est sur des pays qui sont plus trop francophones. En ce qui concerne l'activité sur les vidéos donc vous voyez là j'ai les semaines 1 à 6 et puis ça c'est la partie après la semaine 6 puisqu'on a laissé un petit peu traîner pour que vous ayez le temps de soumettre l'exercice de la dernière semaine qui était plus compliqué que ceux des semaines précédentes et euh, bah, vous voyez que euh, bah, on a des pics qui évoluent, c'est intéressant ici le pic là qui remonte et je pense qu'en fait on a ici l'effet vacances de Pâques et donc il y a un certain nombre de gens qui ont essayé de rattraper le retard et du coup euh, ça se voit alors c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion d'analyser, c'est assez compliqué à extraire c'est intéressant ici puisqu'on ne différencie pas les vidéos en fonction des semaines et ce qu'on avait observé les fois d'avant c'est qu'il y a aussi un effet retard, c'est-à-dire qu'en fait on est en semaine 6 par exemple ici mais il y a des gens qui regardent encore les vidéos de la semaine 5, de la semaine 4, de la semaine 3, etc. Et donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup mesuré. Ça c'est l'activité sur la semaine 0 en vert, donc vous voyez qu'effectivement elle devient assez nulle. Donc probablement qu'il y a plus grand monde qui démarre le MOOC à ce stade là. Et puis ça c'est les activités sur, la, les, enfin, sur les vidéos de bilan et ben voilà on a à peu près euh, de l'ordre d'une petite centaine de vues euh, par euh, vidéo de bilan à l'heure actuelle. Bon, C'est-à-dire qu'on peut imaginer que euh, c'est les gens qui ont été jusqu'au bout du MOOC. Alors vous me direz, sur 1450, ce n'est pas beaucoup. On est à peu près dans euh, la zone euh, de gens qui vont au bout d'un MOOC. C'est compliqué parce que peut-être que tout le monde ne regarde quand même pas les, les vidéos de bilan. Donc voilà, c est, c est, ça fait partie des choses qui sont difficiles à mesurer. Si on s'intéresse aux statistiques au 30 avril, c'est-à-dire qu'en fait, là où j'ai les statistiques qui me sont fournies par YouTube, c'est savez qu'il y a plusieurs jours, deux jours d'écart, eh bien, on a 9133 vues qui se répartissent comme suit. Okay. Et donc, si on compare à il y a deux ans, on avait évidemment beaucoup plus il y a deux ans, mais il y avait aussi quasiment trois fois plus de monde. Et ça représente 35 jours et 21 heures de visionnage. Alors, sur le forum, on a discuté de deux, trois choses. Alors, la première question qui s'est posée, c'est est-ce euh, approprié d'utiliser NS-Timer dans le contexte de jeu? Et effectivement, euh, il est cité euh, le Fantastic Manual qui dit euh, NS-Timer is not a real time mechanism. Effectivement, pour des jeux, on peut avoir envie d'utiliser un mécanisme en réel. Alors, Selon mon expérience ça fonctionne très bien, il faut quand même savoir qu'un grand nombre de jeux sur un grand nombre de systèmes sont développés avec ce mécanisme et vous avez dû observer que ça fonctionne très très bien. Mais effectivement vous avez un mécanisme qui s'appelle CA Display Link qui est le framework le plus approprié qui existe depuis longtemps puisqu'il a été introduit avec iOS 3 et qui est en fait une sorte de at target un peu particulier, mais qui va faire en sorte que la méthode cible que vous ajoutez en cible soit invoquée tous les 60 soixantièmes de seconde. Vous avez déjà un attribut qui s'appelle preferred frame par seconde qui permet justement de modifier ça. Alors il y a quand même une contrainte importante, mais cela dit cette contrainte elle existe aussi sur les handlers associés à c'est que les méthodes soient le plus rapide possible parce que si vous avez un appel tous les par exemple soixantièmes de seconde et que le temps d'exécution de la méthode que vous appelez tous les soixantièmes de seconde est supérieur à un 60 60e de seconde on est quand même assez mal donc il faut laisser un petit peu de temps pour que les frameworks fassent les mises à jour donc il faut que vous soyez le plus rapide possible voilà donc effectivement le fameux euh, CA display link c'est la manière de programmer des jeux mais il ne fonctionne pas de manière extrêmement différente de NS Timer. Et euh, finalement, euh, ben, euh, la seule différence, c'est qu'on vous garantit un petit peu plus euh, de contraintes temps réelles. L'autre remarque aussi, c'est qu'un certain nombre d'entre vous, on va en parler de tout de suite, vous avez énormément d'imagination et c'est assez fascinant, ont joué avec UI Dynamic Animator, euh, qui est un framework qui a été lancé avec iOS 7 et qui permet de gérer des entités de manière physique. Donc on peut associer des gravités, de l'élasticité, ça permet de gérer des rebonds. Euh, depuis, je euh, crois qu'en qu iOS 7, ça ne le faisait pas, mais avec iOS 9, on se mit à avoir la gestion des collisions etc etc donc vous avez un protocole qui s'appelle UI dynamic item qui est implémenté par UI view entre autres et puis ça vient avec une flopée de classes autour de tout cela qui permet de gérer bah, le comportement euh, les collisions euh, euh, la dynamicité euh, l'impact de la gravité sur l'objet euh, euh, éventuellement une force qui pousserait l'objet etc etc si vous voulez regarder ce framework alors il faut quand même rentrer dedans c'est à mon avis si on voulait faire un cours là dessus ça rajouterait plusieurs heures de vidéos surtout si on traitait des exemples proprement mais vous avez ici le fantastic manual qui détaille plein de choses et puis vous avez également un certain nombre de tutoriels qui montrent des exemples simples et enfin vous avez des exercices on va vous les pointer bientôt dans cette séquence qui ont joué avec cette mécanique là. Eh bien. On arrive aux applications de la semaine. Alors on avait quand même pas mal l'embarras du choix. Donc il y a plein de choses qu'on a bien aimées. On a bien aimé le Laurent qui met une petite introduction à son jeu. Ça c'est un truc qui marche bien et puis qui a introduit un effet 3D. Ça c'est assez sympa. On a bien aimé à 18 qui a complètement repris l'exercice c'est un singe qu'on balade et puis il se prend une autre coco sur la tête. Une autre coco tombe de façon extrêmement verticale. Le jeu est parfois encore un petit peu primitif mais le proof of concept est bon, c'est assez intéressant. Il y a Uber7. Uber7, lui, il utilise SpriteKit qui est un autre framework d'Apple. Ça permet de faire d'assez jolies explosions et honnêtement, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil dans son code à cause de cet usage de SpriteKit. Il y a JX, je ne sais pas trop comment le prononcer, hein, qui lui a aussi introduit un effet 3D intéressant, puis met en place un système de bouclier. Enfin, c'est assez léché. Euh, là aussi, euh, le proof of concept est euh, complètement euh, validé. Et puis, euh, donc, euh, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'imagination dans les idées d'adaptation d'exercices. Et puis, euh, the winner is, encore une fois, Ice Draken, il faut dire qu'il s'est déchaîné, son jeu n'est pas complètement terminé non plus, vous allez voir, il manque encore un ou deux détails, mais il a complètement revisité le concept, il a utilisé à fond les UI Dynamics, donc c'est un joli exemple pour les regarder comment ça fonctionne. Et je vais vous faire une petite démonstration pour que vous ayez une idée de ce jeu qui a été jugé par plusieurs d'entre nous assez addictif. Et c'est quand même le principe d'un jeu. Lançons donc cette application. Alors on est ici à New York et visiblement il y a des bestioles qui attaquent. Donc on a le système de préférence. Donc, On va se mettre en mode seigneur du temps. On va ici regarder qu'effectivement il n'y a pas de score. Et euh, ce qu'on va observer quand on va jouer, c'est qu'effectivement ici il ne faut pas éviter, mais plutôt essayer de rencontrer les bestioles qui nous tombent dessus, voilà. Et euh, en fait, il faut les empêcher d'atteindre le bas de l'écran. Donc c'est une espèce de, de variante de Space Invaders de ce côté là, hein, pour euh, les anciens euh, se souviendront de ce que c'est euh, Space Invaders. En tout cas, moi, j'ai pas mal joué quand j'étais euh, un peu plus jeune, dirons-nous. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que l'on fait passer euh, une bébête, eh bien, euh, vous voyez ici, euh, l'écran euh, rougit et euh, ce qui est intéressant c'est qu'on peut également utiliser euh, une bébête pour en collisionner une autre et vous voyez que il a vraiment bien joué avec euh, les UI Dynamics, il a bien joué euh, le système euh, de collision et c'est assez intéressant parce que vous voyez on voit bien tous les objets qui sont capables de se rentrer dedans et qui rebondissent euh, de euh, cette manière-là. Voilà. Alors plus ça devient rouge plus c'est la catastrophe euh, là où effectivement euh, il manque quelques détails au jeu hein, on est, euh, sur les jeux qu'on a vus on est vraiment sur du proof of concept et eh bien euh, c'est que euh, ça se termine pas, on pourrait imaginer qu'il y a un stade où effectivement quand c'est trop rouge et eh bien euh, il s'est passé quelque chose de terrible euh, la ville va disparaître etc etc mais en fait finalement euh, le jeu continue et continue parce que probablement il n'a pas encore programmé l'arrêt mais ce que nous trouvons tous intéressant dans l'équipe pédagogique c'est euh, ce jeu sur euh, UI Dynamics qui n'était pas demandé mais qui fait que ce jeu effectivement est assez intéressant. Donc voilà bravo à Draken. et ben voilà on est rendu à la conclusion alors en guise de conclusion ben on attend maintenant la partie 2 tous alors Bon, on a eu des petits soucis avec EDX, Donc, en fait contrairement à ce qu'ils avaient annoncé au départ où on avait imaginé que la mise en ligne des formules d'inscription serait une question de jours, on se retrouve avec plutôt quasiment un mois si on compte que les jours ouvrables. Donc vous ajoutez les week-ends, ça fait un grand nombre de semaines et ça veut dire que on a trouvé sur le MOOC partie 1 qu'il euh, ben, y avait un certain nombre de gens qui étaient actifs, mais qu'on n'avait pas encore tout à fait la masse critique de gens actifs. Et donc, comme on se retrouve avec une ouverture qui a eu lieu quasiment semaines, un peu plus de trois semaines, mais un peu plus de l'ouverture initiale euh, du cours, eh bien, on a souhaité euh, repousser euh, la partie 2 à la rentrée. Donc, a priori, c'est le 5 septembre. De toute façon vous aurez des rappels, donc vous pouvez déjà vous inscrire, la page est en ligne et de toute façon vous aurez un message qui vous annoncera l'URL de la page d'inscription. L'idée c'est de laisser aux gens le temps de s'inscrire dans ce book. Par ailleurs on a décidé que la partie 1 reste ouverte aux inscriptions, c'est-à-dire que le suivi des forums va être extrêmement léger. Pas forcément une réponse de l'équipe pédagogique parce que ben, on a aussi d'autres activités, on fait ça en plus de notre temps, mais ça permettra aux retardataires de rattraper le temps perdu et puis à ceux qui entendraient parler du MOOC partie 2 et puis qui n'auraient pas eu l'occasion de suivre le MOOC partie 1, eh bien, quand même de pouvoir euh, suivre euh, le MOOC partie 1. Alors, ils pourront assister aux vidéos, ils pourront regarder ce qui est dans les forums, ils pourront regarder les exercices qui ont été euh, postés. Euh, Peut-être que certains d'entre nous auront encore le temps de répondre aux questions, mais là, on ne vous le garantit pas. Et on termine par un bateau. Alors, il s'agit ici d'un navire qui est extrêmement célèbre, de l'Atlantique, puisqu'il s'agit du Mayflower. Le Mayflower, c'est un des, des navires qui ont amené un certain nombre de pèlerins. Là, ici, il s'agit de pèlerins qui se sont installés en région de Boston, si je ne m'abuse, ou de New York, dans ce coin-là. Euh, en fait, euh, le voyage du Mayflower date de 1620, et en fait, ces pèlerins, en grande majorité, fuyaient l'Europe pour toute une série de raisons, dont en particulier des raisons religieuses. Donc le Mayflower n'est pas le seul navire qui a amené euh, des pèlerins en, en Amérique du Nord, il y en a énormément d'autres. Euh, et c'est une initiative un petit peu particulière de gens qui se sont regroupés et qui sont partis. Euh, le Mayflower, on le voit ici dans cette image euh, très très bien, hein, c'est un galion. Donc 1620, les galions, ils ont un peu disparu, mais évidemment, ils n'ont pas pris un navire forcément de la toute première jeunesse. Donc, c'est un navire qui date probablement du 16e siècle. On ne sait pas trop quand il a été construit. On sait que le voyage a eu lieu en 1620 et que, grosso modo, le navire, a, il a un peu circulé entre les États-Unis et l'Europe. Donc, il a fait plusieurs voyages. Et puis, il a été démoli vers les années 1625, probablement parce qu'il était moins entretenu et puis que les gens avaient sans doute besoin du bois. Et d'un certain nombre d'éléments qui y avait sur le navire pour pérenniser leur colonie. Mais on voit vraiment la forme ici d'un galion, l'avant très caractéristique du galion, cet arrière un petit haut, haut et très très fin. Le galion, c'est le navire de charge du XVIe siècle. C'est vraiment un navire roi, c'est pour ça qu'on avait beaucoup de galions espagnols qui faisaient le trajet entre l'Amérique du Sud et l'Espagne pour ramener l'or qui était volé on peut le dire comme ça, hein, aux civilisations précolombiennes, euh, et euh, parce qu'en fait c'est un navire de charge. Alors il y avait des variantes militaires, mais on a ici exactement la forme d'un gagnant. Donc ce navire qui a quand même fait de grandes grandes traversées, qui a été porteur de beaucoup d'espoir pour les gens qui ont effectué ces traversées. Et c'est donc sur cette image que je vous laisse, sur cette interclasse qui va se dérouler entre le MOOC programmation IOS partie 1 et le MOOC programmation IOS partie 2. Euh, on espère euh, vous retrouver euh, nombreux sur cette partie 2 qui sera un petit peu plus compliquée parce qu'elle apporte des choses un petit peu plus techniques, en particulier euh, l'usage euh, des capteurs, etc, etc. J'espère qu'on euh, s'y amusera aussi bien que pendant euh, la partie 1 de ce MOOC. A bientôt.